On ne peut pas continuer à être, se sentir légitimement élu euh, quand on est élu en fait avec 6-10% des voix représentées. Ah, moi, je ne suis, suis pas anti-parti, fondamentalement, je ne suis pas anti-parti, c'est les partis politiques, c'est notamment Europe Écologie Les Verts, qui est venu me chercher en 2014 en disant « on a besoin des voix de la société civile, est-ce que tu veux t'engager euh, au municipal Rennes J'ai trouvé ça hyper intéressant, je n'y serais jamais allée sans leur sollicitation. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est élu en tant que société civile, on ne pense pas vraiment quelle est notre place, comment on partage le pouvoir Je ne sais pas si vous connaissez l'expression euh, « l'écologie sans les luttes sociales », c'est du jardinage. Là c'est pareil, intégrer des personnes de la société civile en politique sans partager le pouvoir, c'est de la déco, c'est de la peinture. On ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense qu'il y a un nouveau rapport de force à créer entre citoyennes et citoyens et partis politiques. D'une part parce que les gens ne vont plus voter, au régional c'est 84% des jeunes qui ne sont pas allés voter. On ne peut pas continuer à faire le business as usual, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à être, se sentir légitimement élu quand on est élu en fait avec... 6-10% des voix représentées. Euh, donc là, vraiment, mon engagement, il est là-dessus, de dire mais il y a, y a un trou énorme entre les professionnels de la piétique, entre les partis, entre les appareils partisans et les gens. Et je ne parle vraiment pas des militantes et militants de, des partis qui sont sur le terrain, on se retrouve en manif, enfin, ce n'est pas le même sujet, mais les appareils sont déconnectés de la réalité. En fait, ma ligne n'a aucun intérêt. Euh, ma ligne n'a aucun intérêt parce que ma ligne, c'est de dire comment on trouve une ligne commune. Comment de l'extrême-gauche jusqu'à euh, la gauche, euh, les déçus de Macron, on va dire, comment on trouve une ligne commune Qu'est-ce qui fait qu'on peut agir ensemble Et moi, ma ligne, c'est de dire sur les sujets où on n'est pas d'accord, trouvons des moyens de nous mettre d'accord. Trouvons des moyens euh, d'agir ensemble, trouvons des moyens de, de, de débattre et de trancher. Mais ma ligne, c'est de dire pendant deux ans, on fait ce changement constitutionnel et on met en place les mesures urgentes pour le social. Et puis comme les gens ils auront plus d'argent, comme les gens ils auront pu à se battre pour payer leur électricité, leur eau pour manger, et ben ils auront du temps pour s'engager en politique et pour réfléchir ensemble. Je crois à l'intelligence collective. Euh, ma ligne n'est pas intéressante en ce sens que ça rajouterait un nouveau clivage. Donc ma ligne, c'est de dire comment on travaille ensemble et comment on gagne ensemble. Parce que rajouter des lignes, ben, c'est repère en 2022, voilà. Donc ma ligne, c'est contre le capitalisme, contre le patriarcat, et, et après, c'est la démocratie.